Salut, avant de commencer cette vidéo, pense à t'abonner si c'est pas déjà fait et surtout si tu as envie de soutenir mon travail, tu peux faire un don en bénéficiant de contrepartie le lien est dans la bio. Bonne vidéo à toi Là du coup Ramsay en bas, Bronze ici, Bronze pardon Là ce qu'on a c'est euh, une cover 3 C'est une cover 3, on le voit à quoi on le voit, à... on le voit au positionnement En fait, là quand, quand les DB sont un peu chill comme ça en 3 quarts, souvent cover 3 parce que ce qu'on veut c'est regarder l'intérieur du jeu on va avoir une vision, là c'est toujours une trips, hein. trips côté ouvert comme vous pouvez voir Là, ce qu'on veut, c'est avoir la vision du QB. Là, on voit, qu on voit que Ramsey est clairement au QB. Son job, ça va être de garder Brown en dessous de lui. Free safety, pareil. Là. En fait, là, ce qui se, ah, là, ce qui se passe, c'est intéressant. C'est euh, ça, là. Ça, c'est très dur à jouer. Et euh, c'est très dur à jouer. Pourquoi Parce que c'est des tracés intérieurs. Et les tracés intérieurs, c'était des tracés faciles. Et du coup, là, j'ai. Euh, cette... là, ce... là, vous voyez comme il remonte. Là, il va passer derrière Linebaker. Le truc c'est que le rôle du safety c'est d'être au-dessus du jeu et ça c'est normal, c'est ce qu'on lui demande. Et en fait ce qui se passe c'est que là, à limite, je pense que c'est le linebacker ici, qui aurait pu être un peu moins lazy, un peu moins feignant et ne pas ouvrir ses hanches. Rester square, ça lui aurait, là ça lui aurait permis d'avoir un plus grand impact sur le jeu. Là du coup bon, on concède un catch. C'est Pareil ça c'est un peu tragique quoi. Pas... Ça c'est un lancer qui est trop facile, ça doit pas être facile comme ça. Comment tu vois que c'est une trips Sur le jeu d'avant euh, je vois que c'est une Trips parce que, est-ce que j'ai dit, attends, du coup tu me mets le doute, est-ce que j'ai dit une connerie Voilà, regarde en fait, 1, 2, 3, là lui est solo tu vois, c'est-à-dire qu'en fait si tu veux, tu veux identifier la formation, tu regardes depuis la touche, tu, tu prends depuis une touche puis tu comptes les joueurs éligibles, c'est-à-dire que là tu vois lui c'est le joueur éligible qui est aligné, là tu vois il est aligné par rapport à cette ligne là, ok lui c'est le joueur éligible qui est un peu reculé parce que du coup tu vas avoir 4 euh, euh, joueurs dans le backfield. Donc là tu vois lui reculer, lui reculer, lui reculer, lui reculer, j'ai mes 4 joueurs dans le backfield. Et là lui est aligné aussi. Et après as tes linemen. Et donc du coup bah, tu vois là as ton groupe de 5 linemen. Donc tu comptes depuis la touche 1, 2, 3. Après as tes linemen donc ça ferait 1, 2, 3, 1, 2. Et puis forcément en comptant de l'autre côté 1, 2, 3, 1. Enfin tu vois 2, 1. Et c'est comme ça que tu comptes en fait. Même au positionnement du sceptique qui côté de la trips euh, bah, bah écoute pas forcément parce que euh, en fait ça ça dépend ça c'est des ajustements tu vois ça veut dire que t'es pas obligé de mettre le safety côté de la trips et souvent souvent ce qu'on va demander c'est de mettre le safety entre 3 et entre, entre 1 et 3 en fait donc typiquement là en fait euh, tu vois doit y avoir un attends je de revenir au jeu doit y avoir un tu sais c'est la NFL après il hein, y a des trucs qu'on peut pas expliquer ça veut dire que on sait pas tu vois on n'a pas toutes les informations tu sais ils font eux ils font des scouting reports de cinglés. ils ont les statistiques ils ont les machins ils savent que quand lui il est aligné comme ça ça va jouer ça machin Et en fait du coup je pense que là tu vois peut-être que sur cette formation là il a la consigne de se mettre ici euh, parce que là tu vois il est à peu près en fait il est à peu près mi-chemin entre Brown et, euh, et le receveur qui est là-bas et peut-être qu'en fait la, la règle ça serait de enfin la règle le ce qui est souhaité dans le gameplay c'est que lui puisse assister sur Brown. Et du coup, vu que Brown est côté ouvert, bah, on, on le met de ce côté-là du terrain. Mais normalement, basiquement, le safety sur la trips, tu vas l'aligner entre 3 et 1. Tu vois Donc là, j'ai 1, 2, 3. Bah, du coup, mon safety sur la trips va être entre 3 et 1. Donc moi, en fait, moi si j'avais été free safety sur ce jeu-là, dans un système normal, et que je n'étais en NFL et que je n'avais pas les connaissances de ce qu'on vient d'exprimer là, euh, si du coup je devais vous apprendre un truc sur la trips, c'est free safety, mets-toi entre 3 et 1. En fait. Là, tu viens chercher à te mettre. Euh, du coup, tu aurais été là, à 12 yards, là, ici entre 3 et 1 ce qui en fait aurait permis euh, finalement enfin regarde regarde bien regarde bien ce qui est intéressant c'est ce jeu qu'est ce que je vous ai dit euh, sur l'aspect euh, l'aspect euh, positionnement normalement il aurait été juste ici sur le h là là il aurait fait trois pas de recul il aurait vu ben armé et boum il aurait pu être sur le jeu avec le linebacker il y aurait eu un peu moins de stress sur la passe et là